Bonjour tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque c'est Noël aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je vous ai fait un petit décor, voilà. Je ne vais pas me laisser beaucoup de place pour les cartes, mais bon, on va faire, on va faire avec. Alors je vous fais un petit tirage aujourd'hui, parce que pour vous monter un peu le moral, hein, ce n'est pas évident de garder le moral avec les annonces euh, terribles que nous fait les gouvernements avant, après Noël, c'est sympa. Hein, au lieu de remonter le moral des Français, au contraire... Hein. Mais ça, c'est de la terreur psychologique, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Donc, évidemment, euh, ne regardez pas la télé et puis n'écoutez pas ce qu'ils racontent. Hein. De toute façon, leur but est clair maintenant. Puisque suffisamment de personnes sur Internet, des gens éveillés, des gens bienveillants, des gens dans la spiritualité, savent exactement ce qui se passe. Vous le savez aussi, c'est une guerre entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière gagnera. Bon. Alors, on va déjà regarder rapidement, si vous voulez bien, parce que je ne vais pas trop prendre de, trop de votre temps. Si Natacha Ray, la journaliste, va révéler des choses sur le mois de janvier, comme elle l'a promis, et puis s'il y aura des conséquences. Voilà. Alors, l'action de Natacha sur janvier. Alors, ici, ah ben oui, donc, euh, oui, donc, elle, ce qu'elle veut, eh bien, ma foi, c'est euh, atteindre euh, son but. En montrant quelqu'un du doigt. Bon, on a la thématique. Alors, est-ce qu'elle va le faire En tout cas, je peux vous dire qu'elle est déterminée. Que c'est Une coupe comme ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'elle veut faire. Hein. Donc ici, il y a un vent de liberté. Ça, c'est elle, hein. elle. Elle, elle est de ce côté-là. Il y a le cerf-volant ici qui va voler. Donc ça, c'est une belle carte. Là, en face, on a quelqu'un qui est en train de pagayer. Il y a les questions d'ordinateur et il y a les ados. Ok. Alors, on peut y voir l'action de Natacha ici, qui a beaucoup travaillé hein, ou qui fait euh, effectivement travail, euh, son travail de journaliste. Elle veut regagner la liberté que l'on a perdue. Et il y a la notion des ados ou des enfants qui est importante pour elle. Alors, en face, c'est pareil, c'est encore une carte de liberté. C'est ce qu'elle veut. Hein. Vous avez la liberté ici et là. Elle veut être libre de faire ce qu'elle a envie de faire, d'aller où elle veut. Enfin bref, son but à elle, c'est vraiment de révéler tout ce qu'elle sait, de façon à ce que tout ça s'arrête, de retrouver la liberté que l'on a perdue. Et surtout, il y a la question des enfants ici, hein, qui est importante. Donc, ce sont ses motivations. Alors, donc est-ce que euh, ça va se faire tout ça Vous voyez ici toute l'enquête qu'elle a faite, hein, tout ce qu'elle a euh, collecté comme information. Donc je peux déjà vous dire que ce n'est pas du pipeau ce qu'elle raconte. Hein. Elle a vraiment des informations, elle a travaillé, elle a tout ce qu'il faut. Tout est acté. Bon, elle a parlé d'avocat aussi. On a bien ici le, le, la, la, révélé, enfin, la, la confirmation de ce qu'elle raconte. Et ici, eh bien, euh, alors, il y a une panne. Donc, est-ce que c'est ce qu'elle veut faire Je pense que c'est ça. Hein. Elle veut vraiment arrêter les choses par rapport aux, aux enfants. C'est vraiment sa motivation première avec les questions de retrouver les libertés. Donc, oui, elle va le faire. Confirmation. Puisqu'on est ici, là et là, dans l'événementiel. Alors, il y a les chaînes ici. Et alors, on va lui quand même essayer de la... Comment dire de, de la bloquer. Hein. Elle va avoir affaire à des, euh, à des blocages importants, ici. Et ce qui va la mettre dans une situation de danger. Donc, il va falloir qu'elle soit très très très prudente. Là, elle est vraiment face à un danger. Et il faut qu'elle garde l'équilibre. Mais je crois que tout ça, elle le sait. Donc, il va y avoir des pressions qui vont être exercées sur elle, ici. Pour l'enchaîner, justement. Hein. Alors, espérons qu'ils euh, ne vont pas la, la faire enfermer. Mais je crois pas. Hein. Elle a un avocat, de toute façon. Euh, elle a déjà été euh, convoquée, on va dire. Ouais, elle a affaire à forte partie. Hein. Et Il va falloir qu'elle joue cette partie très finement. Mais est-ce qu'elle va parler Vous avez le nom ici. Hein, le nouvel ordre, hein, pas besoin de vous dire ce qui c'est. Qui sont là. Donc ça veut dire aussi que son enquête euh, concerne ces gens-là. Ça, c'est elle. Cette carte-là, je l'avais sortie dans le tirage 59, hein, mais je ne l'avais pas recouverte, curieusement, je ne sais pas pourquoi. Comme si, en fait, il ne fallait pas que j'en dise de trop par rapport à elle. Euh, le tirage 59, j'ai bien, ai bien aimé d'ailleurs, parce que je n'avais pas l'air du Doctotron dedans sans le savoir. Donc, euh, intéressant ce tirage. En tout cas, c'est elle. Alors, il y a quand même un groupe de personnes qui la soutient. Hein, des gens, justement, qui sont, vous voyez... Ils sont, ils sont éveillés, hein. il y a l'attitude un petit peu spirituelle, les mains ici croisées, enfin, des gens qui sourient, qui sont calmes. Il y a tout un groupe ici qui la, qui la soutient, qui l'entoure, éventuellement qui la protège même, et elle est au milieu. Une belle carte, donc ça c'est elle. C'est Natacha. Donc elle n'est pas toute seule. Alors, ici... Il y a quelqu'un que l'on montre du doigt. On va voir ce que c'est que cette carte-là. C'est quelqu'un de très maléfique, là. Alors, on va voir un petit peu. Mais c'est pas elle, hein. Ouais, alors il y a un accident ici. Il y a quelqu'un que l'on montre du doigt. Je pense que c'est euh, Bribri. On va l'appeler comme ça. Je ne sais pas comment l'appeler. Hein. Et ça va entraîner de la violence. Bon. Donc je pense, oui, qu'elle va parler. Malgré euh, toutes les contraintes euh, et les menaces et tout ce que vous voulez. Que ça va provoquer un arrêt des choses. Alors on va faire un second jeu pour être sûr. Et là, il y a bien quelqu'un qu'on montre du doigt. Quelqu'un d'ailleurs qui a une coupe de cheveux, même si c'est pas blond. C'est curieux cette coupe de cheveux-là. Ça me rappelle vraiment euh, qui vous savez. Il y a de la violence. Alors, je sais pas que ce n'est pas Natacha. C'est peut-être un doute quand même. Elle a affaire à forte partie. Hein. Euh, donc, on sait qu'elle va parler malgré les pressions. Espérons qu'on ne fasse pas faire un accident. On va regarder. On va reposer la question si j'ai quand même un doute par rapport à ça. Est-ce que Natacha. Euh, comment dire Est-ce qu'elle va avoir des ennuis graves, on va dire hein Ceci dit, ça ne devrait rien changer normalement. Puisqu'elle avait dit que s'il arrivait quelque chose, de toute façon, ce qu'elle sait serait de toute façon automatiquement euh, euh, rendu public. Mais on va quand même regarder. Bon, non, j'ai l'impression qu'elle va, elle va réussir à la couper bonne. Elle va réussir. Les cartes me disent que de toute façon ça n'empêchera pas de continuer de travailler. Donc est-ce que la vie de Natacha va être en danger quand même Et puis après on ira regarder les conséquences. Alors, bon, vous voyez, elle a le parapluie. Hein. Donc elle a tout prévu. Hein. Ici, il y a des personnes qui vont se réunir. Voilà, bon, c'est pareil, hein. c'est aller au travail. Et là, il y a une espèce de. Alors, ça fait penser à chaque fois à un tribunal, moi, cette carte-là. C'est comme si c'était une juge, et il y avait quelqu'un qui était jugé ici. Alors, ma question, c'était, est-ce que la vie de Natacha est en danger Je dirais que, malgré le fait qu'en face, il y a des gens qui vont, que l'on ne voit pas, hein, ils sont anonymes, qui vont se regrouper, ma foi, elle a le parapluie. Donc, elle a déjà prévu des choses, et pour moi, ça ne va pas l'empêcher d'agir euh, euh, comme d'habitude. Il y a les questions d'avocat ici, je pense que c'est ça, hein, le, le jugement ici. Elle a tout prévu. Bon, je vois pas sa vie en danger. On va quand même regarder pour être sûr. Ouais, non, mais il y en a un qui a la trouille. Si hein. vous savez qui c'est celui-là, c'est Caligula. On l'avait eu souvent cette carte-là, À chaque fois je vous avais dit qu'il n'était pas tranquille par rapport à la tempête qui s'annonçait. Et là, c'est le rideau sur une pièce de théâtre. La pièce va être... Euh, plutôt, le rideau va être levé. Donc, pour moi, malgré euh, les menaces qu'elle peut recevoir, euh, etc., je pense que ça va aller. Parce qu'elle a tout prévu. On va regarder l'action quand même en face. Ouais, en face, ils sont quand même... Euh, ils sont quand même mal. Hein. Ils s'attendent vraiment à ce que euh, celui-là, là, là euh, tout le monde lui tombe dessus. Bon, je ne vois pas la vie de Natacha en danger. Non. Je pense qu'avec le parapluie, elle a vraiment tout prévu. Et je pense vraiment que là, c'est les histoires d'avocats. Ici. Donc, lui, ça, lui, ça lui donne une, une certaine sécurité, en tout cas. Et que là, elle est prête en fait, c'est ça, elle est prête à vraiment lever le, le rideau sur tout ce qu'on nous cache, hein, sur la pièce de théâtre, enfin bref, sur tout ce qui est factice si vous voulez. Hein. Bon, on va regarder ce qui va arriver, Donc, puisque je pense qu'elle va révéler des choses. On va voir les, les conséquences pour Caligula et pour, euh, on va dire, euh, sa deuxième moitié, hein alors les conséquences, parce que euh, voilà, normalement, il ne devrait pas pouvoir rester, mais là, on va pas trop vite. Alors, que va-t-il se passer Pour qui vous savez On a des chaînes et une bouée à la mer. Bon. Donc ça c'est lui. Hein. Bah, il va être dans une situation très difficile. Hein. Alors savoir si la bouée à la mer.. Euh, s'il va pouvoir la, la, la saisir, ça, je ne sais pas. Bon, ça, c'est lui, marionnette. Là en face, il va y avoir de la violence. Bah, ben, voyez, regardez, il sort, c'est lui. Et là, oh, ça va beaucoup blablater. Hein. Ouh là là <rire> Là, vous avez euh, tous les gens, là, qui vont en parler, hein, qui vont communiquer, qui vont. Ça, c'est tous les, les. Ça peut être les réseaux sociaux, enfin, bon. C'est euh, la communication, et à, ça peut être les journalistes aussi. Donc, c'est tout ce qui est communication, là. Donc, ça va faire le buzz, quoi, comme on dit. En tout cas, là, lui, il est dans une situa situation, pardon, très inconfortable. Et en face, c'est la réaction des gens. Là, ils vont pas être contents. Bon. Alors, on va voir un peu ce qui va arriver pour Monsieur Caligula, ici. Hein. Je mets là et là, qui est une marionnette. Là, et on va mettre en face la réaction des gens. Donc euh, c'est comme si en fait il voulait partir hein. et Là on cherche une échappatoire hein. Alors c'est pas forcément toujours la, la signification de cette carte là Mais ça fait penser à une échelle de secours Vous savez dans les immeubles euh, qui sont euh, euh, mises à côté enfin Oui dehors en fait hein, euh, Et qu'on on, on utilise pour, euh, pour s'en aller Quoique là c'est quelqu'un qui monte l'échelle ah, Quoique, non, on peut la descendre aussi, hein. c'est vrai, c'est pas marqué. Ouais, donc c'est une échelle de secours. Pour moi, c'est une fuite. Bon, allez, il va chercher une échappatoire ici. Malgré tout, euh, bien, ma foi, euh, le danger est réel. Et là, tuit, je ne suis pas sûre que, du fait de, de tout ça, ça va faire le buzz hein, de tout ça. Et eh bien, ma foi, euh, chut, les choses vont être très, très difficiles pour lui. La, la réaction des gens là, bon, c'est pour monsieur tout le monde en fait, hein. c'est tout le monde qui va être concerné, et regardez là, le, le cheval, Vous voyez, il, va, il va partir, hein. il va partir au galop, il y a même deux personnes, alors on va demander confirmation de tout ça. Mais là, pourquoi je dis que ça va partir Parce que là, je le vois, il y a un danger. Donc, c'est la carte de la rapidité, ici. C'est pensé, est-ce qui s'enfuit, ici, et là, et là Il y a une cohérence au niveau des cartes. Est-ce que c'est ça Est-ce que j'ai raison Est-ce que euh, Caligula euh, va, euh, va partir Ah, il y a la question des enfants qui sort. Alors, cette carte-là, elle se rajoute un petit peu... Il va y avoir quand même beaucoup de colère. Hein. Populaire. Ça, les gens vont se réunir. Ah, attendez, je vais essayer de me reconcentrer. Est-ce qu'il va partir ben euh, partir, j'ai pas la réponse exactement, mais bon j'avais quand même l'échappatoire ici et puis ici. En tout cas, ce qui me dit le jeu, c'est qu'il y a des choses ici, il va vraiment avoir du mal. Euh, il va y avoir des effets de com très certainement, hein. il va vouloir noyer le poisson, comme on dit, mais il, je crois pas qu'il va y arriver. Hein. Le, ce qui lui arrive dessus, c'est trop, c'est trop gros. Et donc là, ça me paraît du difficile que la personne arrive à, à arrêter ce qui lui vient dessus trop gros là euh, il est dans une situation de clairement de danger voilà vous voyez les gens parlent les gens parlent alors ça c'est curieux parce que ça peut le montrer lui l'agneau ici qui a suivi quelqu'un en qui il avait confiance c'est curieux cette carte là il y a des choses ici, l'agneau éventuellement sacrificiel. Hein. Ça dépend comment est-ce qu'on comprend cette carte-là. Hein. Il y a une question de confiance ici, l'agneau qui suit le, la personne. Alors, qu'est-ce que ça cache cette carte-là ah, Des gens qui sont cachés ici. Se mettre à l'abri. me demande s'il va pas vouloir. Euh... Attendez, J'essaie de, de la voir là. Ouais, je pense que c'est la confiance ici. Il va, et là, et là, on voit qu'il court quand même. Il court se cacher pour se mettre à l'abri avec le parapluie. Donc j'ai l'impression que ici, il va demander, il va demander conseil. À des personnes et alors cette carte là moi je la ressens comme si c'était un abandon il va être il va être laissé tomber j'ai l'impression je crois qu'en fait les gens qui le soutenaient juste là vont jusque là vont le laisser tomber ils vont le mettre en sacrifice je sais pas je le sens comme ça on, on peut interpréter cette carte là de différentes façons hein. il y a vraiment plein de possibilités mais là, mon ressenti, c'est que là, il va être abandonné comme un agneau au sacrifice. Hein là, c'est l'expression est, est, est très singulière, l'expression. Il va être laissé euh, sous la tempête. Voilà, et ça va faire euh, le tour euh, du monde, cette histoire. J'ai l'étranger ici. Hein. Donc, est-ce qu'il va partir Moi, je pense que oui. Hein. Voilà, on a encore le monde. Je vous le dis, ça va faire le buzz. Hein. Alors, les conséquences pour euh, Caligula bah, il va quand même vouloir essayer de mettre barrière à tout ça, mais il est pris au piège. Hein. Il va vouloir essayer hein, de, de contrer tout ça. On l'avait vu ici avec la pierre lui est tombée dessus, mais euh, il ne va pas y arriver. Hein. Là, il est, il est au piège. Il est pris au piège. Et puis, il y a les histoires d'enfance de, de, de, qui vont ressortir. Ouais, ouais non, il est, il, il est coincé, là. Il y a un truc... Euh les gens aussi, le, la population, là, va, va vouloir faire bouger les choses. Hein. Il y a vraiment une menace hein, qui est en train de lui tomber dessus. Bon. Ok. Alors, euh, j'ai sorti beaucoup, beaucoup de cartes. Euh, on va demander simplement oui ou non. Hein. Est-ce que Caligula va devoir partir Moi, j'ai l'impression que oui. Hein. Au vu des cartes, j'ai l'impression que oui. Il n'aura pas le choix. Mais alors, il va batailler, hein. Simplement, l'histoire, elle va, elle va atteindre des proportions mondia mondiales. Hein, parce qu'on avait deux fois la carte du monde. Donc, est-ce que Caligula va partir Bon, bah vous avez la tête tranchée, là, voilà. Bah écoutez... Euh, bof, quoi Là, il y a une femme aussi. Hein. Bon, bah ça, c'est, on sait qui c'est. Hein. Alors, attendez, je suis en train de te parler trop vite. Non, ça, c'est Natacha. C'est pas... Euh, c'est pas euh, briller, machin genre Machin. Non, non, c'est Natacha qui est là. C'est la, la, la, la, vraiment une femme, ça. Et puis elle a l'air d'être contente. Et c'est lui qui va on, va. on va lui couper la tête. Ouais. Donc c'est elle. Qui va faire en sorte qu'on lui coupe la tête. Voilà. Vous avez ici la perversité de qui vous savez. Qui est blonde, d'ailleurs. On ne <rire> se fait pas exprès. Hein. <rire> c'est quand même marrant. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Enfin, bon, c'est une femme, mais enfin, c'est pas une femme, quoi. Enfin, bon. Bref. Et ici, vous voyez qu'il y a l'arbre ici, avec les branches. Donc ça va grandir tout ça. Bon, donc ça, c'est Natacha qui va tchouc, couper la tête de, de, de, de Caligula, hein, parce que j'avais demandé si elle allait partir. Oui. Là, elle est foutue, là. Je l'avais déjà dit. Là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Et là, c'est. Euh, ils vont bien ensemble, ces deux-là, d'ailleurs. Hein. C'est euh, voilà, Jean-Mi ou Brie, comme vous voulez, qui est là. Il a nettement un sacrifice, là. Et là, elle. Chut, ça va ici, euh, voilà, ça va ici se, se développer, voilà. Et là, il est pris au piège et il s'en va. J'avais déjà eu cette carte-là. Je ne sais pas vous les voyez bien, je vais réussir. Ouais, attendez, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux, voilà. Donc c'est bien l'action de Natacha ici qui va faire en sorte que la tête est tranchée de Caligula. Avec qui vous savez, ça va s'étendre, grandir, grandir, grandir. Et l'autre là, il est pris au piège l'avez ici, regardez, c'est lui là avec les yeux bleus et la couronne il est pris au piège ici il n'y a pas de possibilité je vous montre les cartes en dessous ça c'est un lac d'eau claire, attendez je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux j'aime bien le jeu Saga, quand il sort bien lui il sort vraiment bien là c'est euh, la clarification et là ce sont des choses qui sont prouvées, c'est acté voilà, Et on va même avoir des informations Vraiment d'ordre très très très privé Ici Vous voyez la, la bague, le mariage Il n'y a rien Il y a, y a des choses qui ne sont pas vraies dans cette histoire Ça va être révélé tout ça Par rapport au mariage Je pense que c'est par rapport au mariage de la blonde Il n'y a, y a personne, il n'y a rien Donc il y a des choses qui vont être révélées et ici, vous avez quand même, ça va atteindre di directement le, le, le nom, le, le nouvel ordre. Ils vont être vraiment euh, ici euh, atteints. Alors, attendez, je suis en train réfléchir à quelque chose. Ou alors, ça va être le riposte. Attendez. Il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que là, il y a quand même le feu. Et là, il y a le glaive. Et là, il y a encore la politique sanitaire derrière. On a plein de choses, en fait. On a plein de choses. Regardez. Attendez. J'essaie de vous remettre ça dans l'ordre. Bon, là, au début, vous avez compris. Hein. On va avoir des révélations sur un mariage qui n'en est pas un, puisqu'on avait la barque vide. Mais ici, on a encore autre chose. Là. On a les questions de guerre. Vous avez le glaive et le feu. Et là, vous avez le nouvel ordre. Mais là, vous avez de l'eau. Il va y avoir une, une, une confrontation extrêmement violente, ici. Alors, soit ce sont eux qui vont en faire les frais, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est eux qui vont réagir comme ça. Et on va avoir vraiment une guerre. Parce qu'il euh, y a des clarifications qui vont être faites. Et là, ils vont de moins en moins se cacher, si vous voulez. Je recouvre cette carte-là, elle est horrible. Ils vont de moins en moins se cacher. La guerre va être déclarée, mais ouverte. Et là, regardez, ici, j'ai le poison. Hein, c'est toxique ça. C'est un, une grenouille toxique ou un crapaud, si vous voulez. On voit bien la couleur, c'est le poison dans la fiole. Ça va aller loin, cette histoire. Hein. Et là, on a des décès. Bon, on va avoir des révélations. Ouh là là là là. Hein mais ça va entraîner en même temps une recrudescence de la violence. Bon, alors la bonne nouvelle quand même, et je vais vous laisser là-dessus, c'est que les choses vont s'arrêter et qu'il y aura un soulagement. Par contre, et ça c'est ce que je vois en astrologie, et il faut que je vous le dise, ah ben il y a la clarification ici d'ailleurs, regardez, j'avais oublié cette carte-là, il faut que je vous le dise, c'est qu'on va rentrer en guerre, j'ai même encore une autre carte qui se... Qu'est-ce que j'ai fait Attendez. Ah ouais, alors attendez. Excusez-moi, il y avait des cartes qui étaient cachées en dessous. Voilà. Euh, alors, je reprends. On va avoir ici une guerre entre nous et le nom. On le voit ici. Par rapport justement à une clarification. Là, on va avoir une guerre vraiment euh, totale. Bon, ça c'est ce que je vois aussi en astrologie. Et c'est bien par rapport ici, la, le poison qui est contenu dans les fioles. Bon, ça vous le savez maintenant. Alors, ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, je n'ai pas encore sorti. Vous avez un homme, enfin, un homme, un homme et une femme, en fait, hein, un corps à deux têtes. Et là, il y a les décès. Alors, ça, ça peut être justement notre cher brige en mi vous avez compris. Une personne avec deux têtes. Et vous avez ici la mort. Donc, c'est la fin. Hein, J'aurais tendance à, à dire que c'est ça. Bon, il y a des bâtons dans la main aussi, c'est vrai. Quelqu'un de méchant ou de violent. Mais là, c'est la fin. Parce qu'il y a une clarification qui va se faire ici. Ouais. Et donc, juste après, eh bien, on a bien la fin, encore une fois, un tout qui s'arrête. Et nous, on est soulagés. Bon. Donc oui, on va vraiment vers la fin de quelque chose. Par contre, avant ça, euh, avant ça, ma foi, euh, il va falloir s'attendre à de la violence. Voilà. Ça, je vous ai bien mis les cartes. Ok. Donc ça, c'est mon message pour vous aujourd'hui. Alors, encore une fois, ça ne va pas être fini dans les, dans le, sur janvier, je ne pense pas. Je suis désolée par contre, il faut que je vous le dise. Hein. Je pense que ça va durer. J'ai du mal encore à voir pourquoi est ce que est-ce ça va durer s'il y a des révélations sur janvier. Mais euh, la seule explication que j'ai c'est qu'ils vont se battre jusqu'au bout, si vous voulez. Il va y avoir beaucoup de répression par rapport à la vérité qui va éclater. C'est comme ça que je le vois. C'est que la, la violence va augmenter. Ils vont, ils vont, ils vont se battre jusqu'au bout, c'est ce que je vois, moi. Mais on finira par gagner. Voilà, bon je voulais faire une petite vidéo, comme d'habitude. Ma foi, cette vidéo est assez longue. Il faut tenir le coup parce qu'il va encore nous annoncer des restrictions. Enfin bref, vous savez. Hein. De toute façon, bon, on le sait, on s'y attend. Donc résister. On va falloir qu'on s'organise entre nous pour ne pas accepter ce qu'ils veulent. Je vais vous poster une. Euh, une information que j'ai eue d'une d'une personne que je connais très bien, qui fait des soins énergétiques, qui va vous expliquer aussi ce qui se passe au niveau des chakras. Voilà, on, on sait qu'on a des chakras. Euh, vous irez vous irez voir les informations euh, des, euh, des doses, enfin, euh, dire les, les, les plutôt les euh, les actions, les conséquences des doses au niveau des chakras. Hein, ça va vous expliquer un petit peu différemment euh, par rapport à ce que je vous ai expliqué moi. Ça va vous donner un petit peu un autre point de vue comprendrez mieux ce qui se passe. Bon, voilà. Je vous ai laissé un petit peu passer votre nouvelle tranquille. On a atteint les 15 000 abonnés. Du coup, je suis embêtée. Je vous avais promis un live. Je ne suis pas trop pour. Hein, je ne suis pas très à l'aise en direct. <rire> je vais réfléchir à la question, on va dire, en 2022. Euh, et puis, euh, dès que j'ai fait mes horoscopes, mon horoscope 2022, ma foi, je ferai un petit poste. Comme ça, euh, eh bien, vous irez regarder. Hein, ou pas, enfin bon. Mais euh, l'astrologie, disons que c'est quand même... Euh, plus on va dire euh, comment dire, plus objectif évidemment que les cartes je vois quand même une année euh, assez difficile en tout cas jusque, on va dire, après le printemps je préfère vous le dire hein. donc l'histoire n'est pas finie, elle va commencer en janvier et je pense qu'elle va se finir euh, fin du printemps début été là on devrait être vraiment ici avant ça on va être ici voyez dans les histoires de, de violence mais nous gagnerons voilà j'ai fini je vous fais la bise à tout le monde restons solidaires merci merci beaucoup beaucoup encore de me soutenir sur ma chaîne youtube je vais pouvoir donner encore plus aux animaux je suis très contente de ça donc merci beaucoup de votre soutien et puis encore une fois joyeux noël Ah oui, alors attendez, je vous avais promis aussi de voir si on avait une... une, une une protection Alors, attendez, il ne faut pas que j'oublie quand même. Je vous l'ai promis, ça. Alors, est-ce qu'on a une protection spirituelle de là-haut Et puis après, je vous quitterai. Ça sera le haut de la fin après. Alors, est-ce qu'on a une protection spirituelle On va faire que là. Bah, J'en ai une qui vient de tomber. J'ai l'alliance. Alors, il y a l'alliance humaine. Oui, on en a une. Alors, mais moi, je voulais spirituelle. On va voir. Donc, il y a bien des gens aussi qui combattent pour nous, hein. Notamment ce cher Donald, mais pas que. Pas que. Alors, est-ce qu'on a une, une protection spirituelle Alors, on nous dit que, oui, face au loup, donc au maléfice, il y a un chemin escarpé, d'accord Donc, hop Alors, est-ce qu'on a une protection spirituelle on a ici la sorcière. La sorcière sera détruite, on me dit, par le feu du ciel. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, aucune idée. Il y a une sorcière qui va être détruite. De tout, ce qui est, tout ce qui est mauvais sera détruit. Et ça vient du ciel. Parce que, alors Tout à l'heure, j'avais dit que c'était la guerre, c'est vrai. Aussi, hein, le feu qui vient du ciel, évidemment. Mais il y a là une sorcière ici. Est-ce que euh, le jeu peut me confirmer la fin, la fin, pour les, la fin pour les mauvais. La fin pour les mauvais. Et l'alliance qui... Oui, alors, protection spirituelle, j'ai pas forcément de carte euh, de ce point de vue-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la sorcière, donc les maléfices, les gens qui font de la magie noire, etc., etc., des trucs sataniques, enfin, tout ce que vous voulez, seront détruits, et c'est bien le feu du ciel qui va les atteindre. On a également une alliance, ici, euh, au niveau humain, et ici, vous avez bien la mort des méchants. Voilà. Donc oui, on est protégé. Donc gardez confiance. Bon, cette fois, c'est le mot de la fin. Voilà. Joyeux Noël encore une fois. Et puis, à bientôt. Au revoir.